Y'a tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour Zach en roue libre, en live cette fois. J'ai cette petite euh, tablette qui m'accompagne, qui me permet de voir le chat où euh, vous êtes déjà euh, très nombreux, très actifs, très, euh, très très chaud en ce jeudi soir. Je suis content de vous retrouver parce que enfin ce jeudi, en ce mardi soir, je suis content de vous retrouver en plus parce que, à titre personnel, je rentre d'Ukraine, une région où il fait froid, une région austère, une région où la vie n'est pas chère, mais une région qui est quand même sympathique, mais on reprend avec euh, un petit classique. La semaine dernière, j'ai reçu le frère Amixem, c'était lourd. Vos retours étaient vraiment super. J'étais très content, franchement, de vos retours, que ce soit sur YouTube ou ailleurs. En plus, on a testé un truc c'est que sur ma chaîne Zach Nani, tu vois, j'ai posté une capsule également. Donc, c'est-à-dire, c'est un extrait très précis au moment où le mec parle d'un truc. Et ça regarde, vous a l'air de vous avoir fait kiffer. Donc, je vous annonce que je continuerai à le faire à l'avenir, peut-être une ou deux dans la semaine. Je pense que ça peut, ça peut se mettre bien. Mais trêve de parler du passé. On va parler du présent. Aujourd'hui, j'ai un invité que beaucoup attendaient. Et justement, je me suis dit que ça pourrait être une bonne occasion de l'écouter s'exprimer, parler de sa vie, son avis des choses, de toute manière vous connaissez Zach en plus d'une centaine d'épisodes, vous voyez à peu près comment ça fonctionne, parce que aujourd'hui j'ai l'ami la Marou, bonjour le frérot, comment vas-tu Salut Zach, ça va ou quoi Tranquille Ouais, tranquille, je suis content. Merci d'avoir accepté de venir mon gars, oui. t es, t es, tu es venu comme ça, tu as fait partie de la salle, c'est ce que je des début d'émission, où j'ai envoyé des messages la nuit, sauf que toi tu vis la nuit, tu m'as répondu la nuit, direct, tu me dis ouais, oui je viens, il a pas de problème. répondu direct. En fait j'aime trop qu'on me donne la parole, tu vois. Du coup dès que tu m'as donné la parole, moi j'étais sur l'occasion. C'est ma première interview de toute ma vie. ta toute première En fait j'en ai fait une, mais elle est pas encore sortie. Je peux pas dire pour qui, mais elle est pas sortie. Pas de problème. Donc là, là, c'est un peu ta tournée, genre c'est la première, ouais. <rire> c'est lourd, c'est lourd. T'es venu de Toulouse en plus, je crois, c'est ça Ouais. T'as pris l'avion et tout. machin j'ai pris l'avion ce matin, une heure et demie, tranquille. Léon a récupéré la chambre d'hôtel <rire> et tout. T'étais bien. Ouais. En plus, les toilettes étaient trop belles. <rire> <rire> le petit détail qui fait plaisir. Le petit détail qui fait plaisir. T'as déjà regardé des accords livre ou pas du tout J'ai regardé celui que j'ai regardé avec le plus de passion. Je crois que c'était celui avec Sardoche Ouais. Où il parlait de ses études, son parcours d'ingénieur et tout. Et puis j'avais survolé un peu avec certains comme Zerator, comme. Euh... Je me rappelle plus, même celui de Tommy, je crois. Ouais, ouais, euh, exactement. Mais, voilà. mais comme je t'ai dit, c'était l'ancien décor, c'était pas celui-là. Du coup, euh, du coup, je découvre. Celui de Tommy, je l'avais fait chez Vitality, tu vois. Et après, ouais. chez Vitality, à l'époque, euh, c'était une autre TV, c'était des autres conditions et tout. Et euh, j'avoue, il était un peu passé euh, inaperçu, celui-là, tu vois. Mmh. Genre, j'en avais pas trop parlé, j'avais pas trop pubé. Et pareil, les gens n'avaient pas trop regardé. Mais il y a plein de gens, ils savent pas du tout que j'avais déjà reçu Thomas il y a 6-7 ouais, mois. Ouais. Mais ça avait donné quelque chose de bien. Je sais que Thomas, il était content aussi d'être venu parler. Il était venu un peu en équipe, comme ça, avec le Samuel et tout. Thomas, là. il aime trop venir en équipe tout le temps. Dès qu'il est quelque part, il ramène 10 personnes avec lui. Frère, Le gars on dirait un rappeur J'ai eu des rappeurs dans en Rolib, les mecs, Thomas, gros, il vient, il vient avec toute une équipe, ça me fume, genre... Ouais, Thomas, il aime bien, hein, il aime bien ce, dééquiper. ce mec adore les trucs. D'ailleurs, je me permets un petit, euh, un petit truc, et ça l'annonce viendra dans la semaine, voilà, c'est un mini spoiler, mais la semaine prochaine, il y a un roue libre spécial, un en Rolib spécial, d'accord, en partenariat avec, euh, voilà, un autre truc et tout avec un invité d'un type spécial. Franchement, je suis très hypé par la semaine prochaine, ce sera très lourd. Mais ça, ça viendra dans la semaine, une petite annonce qui vous fera plaisir. Euh, Zaccords Libre explore d'autres voix, on va dire. Maintenant, on va commencer gentiment. Zaccords Libre, c'est surtout déjà un classique, d'accord Je vais te demander gentiment, qui es-tu D'où viens-tu Et quel a été ton parcours scolaire, monsieur C'est à toi. Ok, alors, euh, donc je m'appelle Elias, j'ai euh, 24 ans. <coughs> Et je viens de Paris, je suis né dans le 93 à Saint-Denis. J'ai beaucoup bougé dans ma vie. D'accord. Je suis né dans le 93, je suis parti dans le 94, je suis parti dans le 77. Et ensuite, euh, on va dire qu'il y a une espèce un peu de scission familiale chez moi. Ouais. La moitié de ma famille est partie à Dubaï, je suis parti les suivre. J'ai fini ma scolarité là-bas, j'ai fait mon lycée à Dubaï. T'as vécu à Dubaï J'ai vécu à Dubaï, ouais. Après avoir fait un peu ton petit tour d'île de France. Voilà, c'est ça. Ça a dû faire un peu bizarre, surtout 9-3, 9-4, 7-7. Euh, ouais. Tu t'éloignes tu un petit ouais, peu, quoi. J'ai fini, fini carrément par m'éloigner sur un autre continent, tu vois. Et euh, en fait, en partant là-bas, j'ai commencé à maîtriser l'anglais. Du coup, je me suis dit bah, pourquoi pas continuer mes études dans une école internationale pour retrouver un job direct. Mmh. Et je suis parti faire une fac de design et communication à Bruxelles. D'accord. Et là-bas, j'ai commencé à faire mes dessins, mes, mes, comment mes planches, mes trucs. Puis J'ai fait la rencontre de Thomas et Fake sur Internet. Ouais. Et j'ai commencé à co-animer les streams de Thomas. Et je me suis rendu compte que travailler pour quelqu'un, travailler dans une boîte, travailler sous l'influence d'un patron et tout, c'était pas ce que je voulais. D'accord. Du coup, on s'est dit, bah, pourquoi pas, on va se donner une chance de se lancer sur Internet et voir, euh, voir ce que ça donne et voilà comment je me suis retrouvé ici. Ça c'était comment la vie à Dubaï C'était bien Genre parce que tu étais relativement jeune, tu parles de ta scolarité là-bas C'est quoi les différences C'était comment Vas-y, raconte-moi. Bah, aujourd Aujourd'hui, j'en parle un peu avec le sourire parce que tu connais, quand on a un souvenir et qu'on essaie de ressasser, le cerveau, il va retenir ce qu'il a envie de retenir, donc les bonnes choses. Ouais. Mais je me souviens que quand j'étais là-bas, j'étais vraiment pas bien. C'était une période de ma vie qui était compliquée. J'étais pas heureux, j'avais perdu mes potes, j'avais perdu euh, mon sport parce que je faisais de, du, du foot, je faisais de l'escalade, euh, j'avais perdu mes repères, j'avais perdu ma langue. Du coup, euh, non, quand j'étais là-bas, j'étais vraiment pas bien. Au, au, au tout début, ou tu t'es un peu adapté avec euh... Je me suis un peu adapté sur la fin, mais j'étais, j'ai vraiment pas été heureux là-bas, et c'est, pas un pays que j'ai envie de, de, de revoir franchement. Qu il a quoi qui t'a déplu là-bas, je sais pas, là, peut-être Alors, j'y suis jamais allé, mais je me demande, genre la, la, chaleur, le temps, Après, les conditions de vie, c'est quoi le bail Pour ceux qui sont partis en vacances, ils vont pas forcément se reconnaître dans mon discours parce que je pense que pour passer des vacances, c'est vraiment un beau pays. Quand tu prends un hôtel, tu vas dans les restos, la piscine, les parcs et tout. Mais moi, j'étais, euh, donc j'étais lycéen là-bas. Il y avait pas de transport en commun. Il euh, n'y avait pas d'endroit où marcher, il n'y avait pas d'endroit où, où, où être dehors. Tout ce que je devais acheter coûtait cher. Mmh. En plus, j'étais dans, euh, dans un lycée euh, privé. Du coup, toutes les, toutes les libertés que j'avais en France, par exemple, rentrer chez soi, manger le midi, revenir ou sortir une heure avant et tout, ça, n'y avait pas. C'était finito. C'était finito. Et euh, le point qui m'a plus euh, marqué, je pense, qui m'a le plus choqué, c'était que... Euh, T'as as vu les Simpsons Ouais. T'as vu le bus le matin Oui. Le bus jaune bah, qui, qui passe prendre les gens. C'était ben, euh... comme ça à Dubaï avec autobus exactement le conducteur voilà bah vu que c'était le système américain on avait un seul bus pour tout le secteur qui faisait de maison en maison pour nous emmener en course qui faisait que je devais me lever bah, trois heures avant et oh, et quand je terminais à 15 heures j'étais chez moi à 18 heures. quoi parce qu'ils faisait le tour de tout le secteur et dubaï c'est grand tu vois mais j'aurais posé vraiment genre tous les élèves les uns après ouais, les autres. après il y avait plusieurs bus tu vois par exemple six bus et le Dubaï était coupé du coup en six secteurs mais c'était c'était infernal je capte, je capte. Et euh, du coup, je suppose peut-être que rentrer derrière à Bruxelles, ça a été un petit peu mieux ou ça a aussi été un ah changement non, par rapport à toi qui étais Bruxelles. Non, non, Bruxelles, c'était trop, était... ah ouais. ah ouais, trop bien. Ah ouais, c'était trop bien, c'était beau. En fait, ça me faisait penser à Paris, mais en plus propre, tu vois. C'était comme Paris, mais plus de végétation, plus, je sais pas, ça vivait plus, les gens étaient plus heureux et tout. Tu retrouvé le côté grande ville Ouais, voilà, j'étais heureux à Bruxelles. Par contre, il faisait froid. Hein. Ah bah! Ah rien. Mes frères BX, oui, Damso Angel, Bruxelles, je t'aime, machin et tout, mais chez vous il fait froid et ça ouais, le dit. J'avais mon appart aussi à Bruxelles, du coup, mon premier appart étudiant. Mm -hmm. du, coup, euh, du coup, voilà. T'étais un peu dans la vibe étudiante? Euh, j'avais pas trop de potes, parce que je suis quelqu'un d'assez renfermé quand même, mais j'avais mon coloc, j'avais deux, trois amis, donc ouais, j'étais un étudiant quoi. Et les études, là, justement, tu dis, as fait du commerce, et de la mode aussi, ça? Non, non, non, en gros, j'étais dans une espèce de, de fac de design et communication. Design, pardon, ouais. Donc en gros. On n'était pas dans le côté artistique du produit. Par exemple, je ne devais pas dessiner un, un tableau pour le vendre. Mais euh, nos projets, c'était par exemple, il euh, y a ce film qui va sortir, mmh. dessine une affiche. Tu vois D'accord. Dans le but de vendre, mais avec un côté artistique. OK. Ou par exemple, une bouteille de vin qui sort, fait le packaging. Une barre de céréales, fait le packaging. Voilà quoi. Je vois le délire. Et tu avais fait des petites créations, ou même quelques années plus tard, tu te rappelles, tu fais, attends, là, j'ai fait un truc propre ou à chaque fois, tu étais pas ouf, ouf J'ai fait des trucs propres. Après, ça dépend. J'avais plusieurs matières, il y avait des trucs dans lesquels j'étais bon et des trucs dans lesquels j'étais moins bon. Par exemple, euh, en... il y en avait un, ça s'appelait, attends, comment ça s'appelait je, je me rappelle plus, mais c'était de la mise en page de magazine. D'accord. Ça, j'étais vraiment la naze. La couverture de magazine. Ouais, voilà. Quand il fallait utiliser les polices d'écriture, changer les tailles et tout, ça, j'étais naze. Ouais. Par contre, euh, quand il fallait faire des affiches où il n'y avait pas de texte, là, j'étais plutôt, plutôt fort parce que je savais dessiner et tout. Ok. Et puis, je maîtrisais Photoshop. Ouais. Du coup, euh, du coup voilà. Alors que les affiches style Closer, public, ah, ça, naze. les couvertures, genre le, le nouveau détective. Ouais ouais ouais. ouais. Tu, tu connais un peu la suite Adobe ou pas Alors moi j'ai fait du premier Pro Ouais. et je connais euh, bah, du coup Photoshop After Effects mais okay. j'ai jamais vraiment touché. Ok bah voilà en gros euh, quand ça touchait Photoshop j'aimais trop, quand ça touchait Illustrator j'aimais bien. Et il y a un logiciel de la suite Adobe qui s'appelle InDesign mm -hmm. qui du coup est fait pour toucher le texte et tout et ça c'était une galère pas possible. Genre. Ok. Ah j'étais trop mauvais. ça, ça c'était <rire> pas ton truc. Non. Je vois. Et c'était à ce moment là que tu as commencé à avoir un petit peu un compte Twitter tout ça machin parce que c'est ce que moi ce que j'ai regardé, je suis allé sur ton compte Twitter j'ai vu vieux de 2012. Moi je me suis dit pourquoi est-ce que t'es arrivé dessus Qu'est-ce que tu tweetais un petit peu au début comment t'as fait pour commencer à être un petit peu suivi euh, Alors c'est une bonne question en fait je me suis lancé sur Twitter en 2000. 15, je crois, 2015 ou 2016, bah, quand je suis parti à Dubaï ouais. parce que je me sentais seul, je n'avais pas d'amis, tu vois, et, et j'avais des choses à dire et je me, je me suis dit euh, j'ai envie que les gens puissent entendre ce que j'ai envie de dire. Du coup, j'ai créé mon compte et puis j'ai commencé à me faire euh, voilà, des potes, des connaissances et tout. Et au fur et à mesure, ça s'est tourné un peu vers un compte euh, humoristique. J'ai commencé à faire des blagues, discuter, vaner les gens et tout et, et voilà. Et... Tu, tu, tu parlais avec les twittos de l'époque, je me rappelle les 2015, les Cubans le truc comme ça. Ouais, ça a pris du temps. Au début, il me calculait pas, tu vois. Ah oui, voulait pas te parler. Ouais, c'est normal, tu as vu quand quand tu un tuto, c'est que tu as 50 100 mentions par tweet, tu peux pas répondre à tout le monde. Donc forcément, ouais, euh, bah au départ, je faisais mes tweets dans mon coin et puis de fil en aiguille, je me suis fait des potes euh, et ouais, j'ai commencé. Euh... Mais oui, Cubinz, je me rappelle bien, ouais. Ah bah lui, après, il a il a un petit peu disparu le frérot, bah, oui, je me rappelle bien. Je, je, je, je pense qu'il va bien le frérot en tout cas, M même s'il a un peu arrêté le réseau, euh, dédicace à Cubinz, euh, on se rappelle de as toi. Tu des mon nouvelles gars. de lui bah, J'ai déjà eu du contact avec lui, ouais, tu vois, okay. il va, il va, ça va, il va bien. Okay. Mais ça, ça, pour le coup, quand tu sors ce nom, les trois quarts des frérots des tchats, ils savent pas c'est qui, ah, tu avec vois. que les anciens de Twitter qui savent. Bah oui, les vraiment... Cubains, même là, je vois, il y en a, ils disent Séfi, Séfi, lui, avant d'être bah, Séfi, oui, je l'ai connu Twittos, moi. Tu vois, ouais. c'était un gros Twittos, les gars. Après, pareil, les Amine, Billy et compagnie. Mm. Là, tu vois, ça a envoyé, frère, ça a envoyé. Bah oui, bah Billy, je l'ai connu, il avait 3000 abonnés, hein. un truc comme ça. Mais du coup, euh, genre, parce que tu me dis 2015, 2016, mais là, le compte que j'ai vu, où est de 2012 Ouais, mais c'est parce que j'ai été suspendu. Du coup, c'est un autre compte. <rire> voilà C'est ce que je me suis dit, il a transformé un compte, le ouais, petit cachotier ouais, ouais. Il a transformé Ouais, bah j'ai été suspendu. Je sais pas si tu te rappelles, il y a une époque où Twitter, tu pouvais tweeter tout, tout ce que tu voulais. Mmh. Et puis un jour, sans prévenir personne, ils ont fait une espèce de, de vague de tri. Mmh. Et ils ont suspendu euh, plein de twittos, je crois. Ils ont suspendu bah, Yannou, euh, Zac, Snow, mmh. euh, Yas, je crois aussi. Ouais. Euh, moi, j'y suis passé, fin, il... le singe, il y a plein de twittos qui y sont passés. Et du coup, on a, on a recréé un compte et voilà. Quoi. Et, et donc du coup, toi, toi parce qu'après, je pense qu'il y a un autre point qu'on va aborder. Tu as commencé, j'ai vu, un stream un peu genre en 2018, dans un premier temps. Mais vraiment pas très longtemps, même si t'as quand même mis un petit peu des heures, ce que j'ai vu sur Twitch Tracker, j'ai vu 2018, 2019, après mmh. tu t'y es remis un peu après. Mais en même temps que plein d'autres Twittos qui étaient mis justement à cette période 2019, c'est pourquoi est-ce qu'à la base, à un moment, tu t'es dit tiens, je vais lancer mon PC, je vais lancer OBS ou Streamlabs ou peu importe et je vais commencer à streamer. C'était quoi le but C'est quoi qui t'intéressait dedans euh, Bonne question. J'ai commencé à stream parce, que... parce que. ces belles barres vertes, enfin, ces belles barres <rire> roses qui sont tes heures streamées. Donc, on voit qu'au début, ouais. en janvier 2019, fin 2018, t'avais commencé à live. T'avais pas beaucoup de monde à l'époque, mais en même temps, il faut bien commencer quelque part, j'allais te dire. Mais direct, t'avais envoyé, bam, tu sais, du 100 heures par mois, quoi. Tu vois, ce qui est... montre ouais, déjà ouais, que ouais. tu t'es envoyé. Quoi. Bah, après, moi, j'ai toujours eu cette faculté dans ma vie, on va dire, où quand je, me... quand je veux quelque chose, je me donne les moyens de l'avoir. Et quand j'ai un objectif, je, je ne le lâche pas, tu vois. Et euh, à ce moment-là, du coup, mon objectif, c'était de, de, de devenir partenaire et de vivre de, de ça. Mmh. En fait, je vais pas dire que le stream, c'est une passion. Je vais dire que Internet, c'est ma passion. Et que peu importe la plateforme sur laquelle je m'exprime, je suis heureux, tu vois. Okay. Instagram, TikTok, Twitter, YouTube et tout. Et du coup, je suis devenu streamer, j'ai commencé à faire mes streams, je suis passé partenaire, j'ai commencé à dégager voilà, des, des salaires de 300-400 dollars par mois. C'était pas grand-chose, mais j'arrivais à faire mes courses, j'arrivais à m'acheter 2-3 trucs, donc j'étais heureux. Et puis euh, la GL House est terminée. Ouais. La première GL House, la toute première, parce qu'en en fait, on avait un agent qui se servait de nous pour monter une, une arnaque financière. Euh, ouais, okay. Un truc pas possible, tu vois. Pas ouf. Voilà. Je suis rentré chez moi. Et, euh, et quand je suis rentré chez moi, du coup, à Paris, j'ai revu mes potes que j'avais pas vu depuis longtemps. Tu te rappelles ce que je t'avais dit avant que je parte à Dubaï Ouais. Et euh, j'étais aussi en couple avec une fille. Mmh. Et c'était un moment de ma vie où, en fait, j'avais tellement de gens que j'aimais bien autour de moi que j'arrivais plus euh, j'arrivais plus en stream tu vois. Non, ah ouais non seulement je m'étais lassé de Fortnite parce que de base il y en a qui le savent pas mais j'étais un streamer Fortnite, je streamais que du Fortnite. Quand le jeu a commencé à devenir euh, lassant, je savais plus quoi streamer et que c'est dès que je cotais mon stream, j'allais dans mon salon, je voyais mes potes en train de faire un poker et ma meuf en train de je sais pas de se maquiller et tout, je me disais mais j'ai envie d'être dans mon salon, j'ai pas envie d'être dans ma chambre, tu vois. En 2019, tu avais 22, donc du coup, tu es 22 ans. La, la niveau discipline et tout, ça peut être plus compliqué. Ouais. Donc, du coup, y a, surtout quand tu as les, les, les, on va dire, le côté amusement à côté, c'est vite de dévier un peu. Tu vois. Bah ouais, puis en plus, euh, ma meuf est séchée à la fac. Ça veut dire, euh, tu sais, c'est chez la fac, elle venait chez moi, genre. Donc euh, j'avais juste envie de rester chez moi. <rire> c'est dit d'une manière. <rire> que... Ouais, franchement, ouais. Et je me suis dit, je peux pas rien faire quand même. J'ai fait quelques vidéos YouTube. Tu m'as posé la question si j'étais parti chez, chez Prism. Ouais. Donc je suis pas parti officiellement chez eux. Mais je suis allé dans leur village, j'ai fait quelques vlogs avec Tixi, avec Mush, avec Thomas et tout. Je continuais mes tweets et quelques photos Instagram. Donc, donc du coup, c'était vraiment une période où tu étais plus entre guillemets personnalité internet que. Je, ouais, euh, je me suis dit, on va voir YouTube, on va essayer, tu vois. Mais, eh, mais j'étais monteur de Tixi. Oh. C'est grâce à ça que je vivais. Ah ouais Ouais. Donc, c'était une période où, euh, où genre, alors, avant d'être monteur, il y a eu la première JL House qui ouais. n'a pas fonctionné. Ensuite, tu es retourné à Paris. Ouais. Là, tu as commencé à faire tes trucs, comme tu nous dis. Et mm. en parallèle, tu montais, évidemment. Ouais, depuis de Tixi. le début. Depuis le début, je t'ai pas dit, mais j'étais le monteur de Tixi. Je gérais sa chaîne, euh, sa chaîne YouTube. Ça va, ça se passait bien. En plus, en tu as eu le Tixi Prime. Ouais. Ah ouais, j'ai eu le Tixi Prime, ouais. Franchement, euh, franchement il m'a bien aidé. Elle s'est mis comment l'opportunité C'était quoi le bail un petit peu Alors, comment ça s'est fait euh, ah bah oui, en fait, la connexion, elle s'est faite quand j'ai été invité chez Prism, juste comme ça, tu sais, pour, pour, pour passer un bon moment et tout. J'ai fait la rencontre, la rencontre de Mush et Tixi, ouais. et j'étais designer, du coup. D'accord. Et pourquoi, pourquoi Ah oui, ah oui, c'est bon, je me souviens pourquoi. Voilà. Parce que, en fait, je voulais mentir à mes parents. Je leur ai dit que euh, mon monde du stream, c'était un stage dans une boîte, et en fait la boîte ça devait être Prism pour me couvrir. Oh là du coup j'ai dit à Prism prenez moi en stage, comme ça je dis à mes parents que j'ai un stage et je peux me lancer dans le stream. Et ils m'ont dit ok pas de problème, tu vas t'occuper du... du compte de Tixi, tu vois. Tixi il était ok, moi j'étais ok, du coup on a fait comme ça. Petite, euh, petite connexion sombre là, ouais, je reconnais. Ouais, ouais, ouais, je ouais. reconnais le petit plug en mode hein, le petit stage, tiens, ouais, on ouais, te ouais. signe. Bah, mes, parents, euh, mes parents, je les aime beaucoup tu vois, mais malheureusement euh, c'est des parents de la vieille école. Ok. Euh, deux intellectuels, tu vois, qui ont fait de grandes études tous les deux, je pouvais pas leur dire que je partais euh, dans ce genre de, de discipline, il fallait, que... il fallait que je leur montre, que je réussisse, et que je leur dise, tu vois, je t'ai menti, mais c'était pour la bonne cause. Quoi. Ah ouais, vraiment <rire> Ouais, vraiment. Donc, par exemple, la première fois que tu as à JLA, s'ils étaient pas au courant Ils étaient au courant, je leur ai dit que c'était un stage de design qui était indirectement le cas, vu que je faisais du design et j'étais payé pour ça. Mais à côté, je faisais du stream. je peux comprendre. Et je suppose que maintenant, ça va un petit peu mieux. Ils comprennent un peu plus, c'est un ils, peu plus accepté, ils, je suppose. Ils comprennent, mais ils sont pas contents quand même. En fait, mes parents, c'est vraiment des, des personnes utilitaristes. Ils voulaient que mon métier il ait une plus-value pour la société. Voilà, ils voulaient que je sois avocat, ils voulaient que je sois médecin, ils voulaient que je sois euh, professeur, ce genre de métier. Et euh, ils trouvent que en fait, mon métier n'apporte rien, ce qui est concrètement vrai le cas. Mais euh, je leur ai toujours dit que mon bonheur, malheureusement, il passe avant euh, ce qu'ils ce qu auraient voulu que je fasse. tu vois Je ne suis pas prêt à me lancer dans un métier juste pour leur faire plaisir. Ouais, je veux le délire. Puis c'est vrai que pour le coup, il y a, y, a, y a une partie vraie. C'est vrai que tu n'as pas une plus-value de fou dans la société quand tu es streamer, tout ça, on ne va pas mmh. se mentir. Tu ne te casses pas le dos, euh, tu ne conduis pas un bus, tu ne sauves pas des personnes, ouais. tu n'es pas pompier ou quoi, ou tu vois ou, ou, ou peu importe. Après, euh, d'un autre côté, sans dire qu'il y a quand même une utilité ou quoi, c'est pas le débat, parce que je ne mets pas sur le même plan ça. Il mm. y a aussi un côté du fait de divertir des gens, bah, ça peut en aider un petit peu. tu vois. Genre, Je pense que toi, tu es créateur de contenu, tu as aussi déjà reçu des messages des gens qui disent bah, tiens, dans cette période difficile, bah oui. tu étais là pour moi, tu m'as diverti, tu m'as changé les idées, tu m'as fait rire, tu m'as truc. Et en ce sens, tu pas utile à la société, mais à titre personnel, il y a certaines personnes à qui tu peux donner un coup de pouce et c'est pas mal, je suppose. Mm. non J'en reçois beaucoup des, des messages comme ça. Euh, D'ailleurs, j'ai un petit message à faire passer pour euh, revenir sur euh, la mmh. prestation de Stromae sur TF1. Ouais. Je ne sais pas si t'as vu ça. Oui, ouais, ouais, bien sûr, bien sûr. Et en parlant du suicide, apparemment, les appels sur les plateformes de, de suicide et de, de dépression ont mmh. explosé. Donc, euh, les refs, les refs, si jamais vous avez des, des, des soucis, si jamais vous vous sentez pas bien, si jamais vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas vous aussi à passer un coup de fil ou prévenir vos proches. C'est important parce que euh, je t'en ai pas parlé. Tu vois, mais moi, quand j'étais à Dubaï et que j'ai dit que j'étais pas bien, j'ai eu ce genre de ce genre de pensée, ce genre d'idée noire, tu vois. Ça m'est déjà arrivé de, de, de sérieusement songer à faire des, des, des trucs, euh, tu vois. Ouais, de faire du mal quoi. Ouais, voilà. Du coup, euh, du coup je suis content aujourd'hui quand je reçois ce genre de message qui me disent tu m'as aidé à surmonter ça, tu m'aides au quotidien et tout. Malheureusement, pour mes parents, le divertissement, c'est secondaire. Mmh. Donc, euh, c'est pas le plus important. Mais et, Franchement, ça peut se comprendre aussi. C'est vrai qu'il euh, y a des parents, vu que tu vois, ils sont nés avec des valeurs différentes, une à une époque différente, avec ça. une société où les mœurs étaient différents et tout machin. Bah, au final, c'est vrai que c'est compréhensible qu'ils mettent plus de temps à intégrer la chose et ça en fait pas forcément ni des mauvaises personnes, ni mmh. des gens fermés d'esprit, ni quoi que ce soit. Tu mmh. vois. Ça met un peu plus de temps, mais en même temps, c'est aussi le truc qui évolue. Tu vois. À l'inverse, je suis sûr aussi que dans une moindre mesure, nos parents, il bah, y avait leurs parents qui comprenaient pas certaines choses oui, que ça. nos parents pouvaient faire. Tu oui, vois. Oui. Et en plus, mes parents, ils, sont, ils viennent d'Algérie. Du coup, il euh, y a un, un, un encore plus grand décalage avec la mentalité que ouais. moi j'ai pu avoir parce que je suis né, j'ai été éduqué ici par l'école française. Euh, voilà, T'es déjà allé en Algérie Ouais, plusieurs fois. Ça va, c'est lourd Petite question piège, mais je me permets, je demande comme ça. En fait. C'était lourd parce qu'il y avait mes cousins qui avaient mon âge, j'ai deux cousins qui ont mon âge, et quand on était petits, on faisait trop de bêtises. Mais euh, c'est vrai que plus j'y allais, plus je grandissais, plus je me rendais compte à quel point c'était pas aussi cool que ça en fait. D'accord, je peux comprendre. Mais quand j'étais jeune, c'était très très bien. Moi ouais, j'allais au Maroc souvent aussi quand j'étais jeune et c'était excellent. J'ai Jamais fait le Maroc, j'ai fait Tunisie, moi j'ai fait Tunisie-Algérie. Ah ouais, ouais. Tunisie, t'allais où euh, Tunis, je crois. J'ai fait la capitale, et voilà, Algérie, j'ai fait Alger, Constantine, Annaba. Et c'est tout, je crois. Ah, je vais pas arrêter de demander, parce que dans cette période de Cannes, Algérie, Tunisie, Maroc, on voit que ça secoue les réseaux, tu vois. Donc euh, je me suis dit, eh, tu es déjà allé, c'était comment tu Ouais, bah, je, le, le foot, je suis pas du tout, en vrai de vrai. Je suis la, la Coupe du Monde et l'Euro. Ok, ouais, donc euh, t'es euh... <rire> le suiveur, quoi. Bah, L'autre fois, fois, en live, j'ai dit que s'il y avait une équipe que je supportais, c'était le PSG, parce que j'aimais bien la couleur de leur maillot. Ah oui. Et mon chat, c'est insurgé. Mais comment tu peux dire des choses comme ça <rire> En plus, tu connais le foot sur les réseaux, le côté bah oui. vraiment très sérieux de la ouais, chose, non, tu vois. Non. Par contre, quand j'étais petit, j'étais très très fan de foot. Très fan de l'équipe du Brésil. Je vois. C'est bien, t'avais au moins un peu de bon goût quand t'étais un peu plus jeune. Ronaldinho, Ronaldo. C'est pas mal. Des ça, c'était mon époque, ça. Des bonnes refs. Des ouais. bonnes refs. On, on sait qu'à l'époque, sur Twitter, il y avait euh, du coup cette tendance à mettre des fois des, titres, des tweets pardon, qui, avec le temps, ont assez mal vieilli. Très limite même, on a vu des fois du racisme, du mauvais troll, des sauces pas possibles, tout ça. On voit certains mauvais tweets qui, des fois, remontent et notamment, des fois, à remontés Avec quelques années de recul, qu'est-ce que t'aurais à dire dessus, à dire sur cette époque et à dire sur des choses que t'as pu dire et que peut-être tu regrettes ou pas euh... Pff... Te dire que je regrette, je sais pas. Parce que la vérité, c'est que j'ai toujours euh, fait de l'humour noir sur Internet. tu vois. Il y en a beaucoup qui m'ont accusé de, de racisme ou d'homophobie ou de trucs comme ça. Mais il faut savoir que euh, pour ceux qui me suivent et qui ont vu la plupart de mes tweets, mmh. pour être sincère, j'ai vanné tout le monde. Toutes les origines, toutes les sexualités, tout, toutes les ethnies. Tout le monde, j'ai vanné tout le monde. Donc c'est sûr que bah, quand je vanne X, Y, Z, ça te fait rire. Mais quand ça te touche, forcément, ça te blesse. Après, il euh, y a des tweets qui circulent sur moi que je n'ai pas écrit aussi. Et malheureusement, ils sont assimilés au reste. Donc il y a certaines personnes qui pensent que, que j'ai pu le faire. Pff, pour être sincère avec toi, non, je ne regrette pas. C'était une époque, tu vois. À l'époque, les gens ils rigolaient. Aujourd'hui, euh, ces mêmes gens qui rigolaient, bah, ils essayent de, de déterrer ça pour me salir. Donc je trouve ça un peu hypocrite. C'est une autre époque. Ah, en plus, tu vois, vu que c'est... Dans, dans un sens, est-ce que tu penses maintenant où c'est un peu plus chaud de dire ça mais où des fois du coup ça peut donner des sauces justifiées ou pas c'est mieux ou alors tu préfères toi l'époque où c'était beaucoup plus libre mais des fois ça manquait de modération et il pouvait y avoir des abus en fait je pense qu'il faudrait connaître l'intention de quelqu'un tu vois par exemple si jamais demain il y a un humoriste il fait de l'humour noir et il fait, je sais pas moi, six spectacles par an. Si, ouais. si sur ces six spectacles, il y en a un où il va parler, voilà, il va vaner, il va vaner les arabes, l'autre il va vaner les, les blancs, l'autre il va vaner les noirs et tout. J'ai aucun problème avec ça. Par contre, si jamais il fait six spectacles par an et dans ces six spectacles il vise la même communauté, là j'ai un problème parce qu'il attise la haine, etc. En fait, ça dépend l'intention de la personne, genre Mais le fait des fois même, tu sais, parce qu'il y a aussi aussi une question qu'on voit revenir souvent, mais le fait de véhiculer des fois des clichés, des trucs à ça, genre. Est-ce que c'est marrant quand ça en joue Parce que moi personnellement, j'ai grandi dans une, une époque où euh, j'ai vu les Jamel de bouse les gades, les trucs parce que tu parles ah oui, du tu sais, vaner, des fois faire un peu l'accent, arabe tu vois, des trucs mmh. comme ça. Et des fois en jouer et j'en rigolais franchement. Moi quand j'étais plus jeune, bah, je me rappelle dans ma famille, mes sœurs et tout, même mes parents, tu sais, ils en rigolaient, euh, franchement. Mmh. Mais c'est vrai que c'est un truc où tu as l'impression que soit ça a mal vieilli, soit c'est moins bien perçu parce que du coup, tu as l'impression que ça, ça véhicule un peu le truc, tu vois. Toi, est-ce que tu es d'accord avec ça ou genre pas du tout Bah, en fait... C'est un truc que j'ai remarqué. Bon, c'est une théorie, donc je suis pas totalement sûr. Je vais te demander ton point de vue. Mais j'ai l'impression que les gens, aujourd'hui, ils ont un certain ras-le-bol vis-à-vis de la police et de la justice. Ils mmh. ont parfois l'impression que voilà, la justice n'est pas faite, même quand il y a des, des, des gens qui commettent des crimes, ils sont pas punis, etc. Mmh. Et donc, ils ont ce, cette envie, ce besoin de faire justice eux-mêmes, d'essayer de, voilà, de, de, de chasser les mauvaises personnes d'Internet, d'essayer de dénoncer, de trouver des dramas, de trouver des trucs pour euh, remplacer un peu le job de, de la justice. Malheureusement je trouve que c'est fait, euh, fait avec, euh, avec abus, c'est fait à tort, c'est fait parfois de façon, euh, de façon malsaine, de façon mauvaise. Euh... Mmh. Moi, je vais te dire ce que je pense sur ça avec euh, deux exemples, du mmh. coup. Euh, quand j'étais plus jeune, j'étais sur Facebook déjà en 2011, 2012, 2013. Et à l'époque, tu sais ce qu'il y avait Alors, je sais pas si toi t'as connu, mais peut-être certains dans le chat, ils vont avoir les refs et tout. Moi, à l'époque, il y avait les comptes Ficha qui euh, postaient des photos de meufs, qui racontaient mmh. des dingueries, des histoires. Mmh. Euh, t'avais des insultes, t'avais des embrouilles dans des groupes. T'avais des fois des trucs qui partaient sur passe publique et qui, du coup, après, c'était démonté. En gros. Moi, je pense que c'était déjà ça il y a dix ans, au tout début des réseaux sociaux, et que c'est un truc qui est très réseau-sociaux, tu vois. Genre, je pense pas que ce soit genre un besoin de justice ou quoi. Je pense que c'est un truc où il y a beaucoup de personnes qui, euh, soit, du coup, ont envie... bah qu'on Arrête de donner la parole à certains gens ou alors qu'ils ressentent un besoin de justice, soit des gens qui, je pense, pour une partie ont aussi du sang dans la bouche, tu vois. Genre, ces personnes elles veulent du sang dans la bouche et elles veulent du drama et elles ont même envie de se enfin ju de justifier leur haine quand elles l'ont. Et là, je vais te donner un autre exemple, tu vois. Euh, quand il y avait eu Ultia qui avait eu son affaire là il y a quelques euh, temps, tu vois, machin, avec euh, ouais, pendant le The Event, ouais, ouais, ouais. et ben le nombre de tweets que j'ai vu de moi-même de mecs qui sont allés fouiller ces anciens tweets et quand ils ont déterré, ils étaient contents, ils étaient vraiment ça tweetait, let's go en en citant des enceintes ouais, ouais, des fois ouais. hors contexte, des trucs comme ça, en mode pète sa mère, ça veut dire que la personne, c'est une mauvaise personne, donc je peux, la, la, la, je peux avoir ma haine sur elle, c'est justifié. Mmh. Genre, trop bien, je peux aller insulter et tout, tout est bon dans ma tête parce que la personne euh, envers qui, tu vois, que j'insulte ça, machin, et eh ben elle aurait des casseroles au cul ou elle regarde ce qu'elle a dit à l'époque et tout, machin. Mais c'était des gens qui s'en foutaient purement de ce que la personne a dit. Bah ils n'étaient oui. pas offusqués que Ultia X ou Y, parce que j'ai donné le prénom d'Ultia, mais c'est pas quel ils s'en foutent que la personne ait dit ça, dans le fond, tu vois. Genre, ça les a, ça importe peu, ils sont pas vraiment outrés de ça pour la plupart. Genre, eux, ce qu'ils veulent, eux, c'est une raison de pouvoir expier et souvent le faire en groupe et eux, ils suivent le groupe. Et quand le groupe mmh. commence à faire ça, ça tourne en rond, ça envoie et bam, tu vois. Et c'est vrai que c'est regrettable parce que il y a des moments où c'est fait aussi à tort. Je sais pas si t'as vu le tweet longueur, par exemple pressant d'un farode ou des trucs comme ça. Ouais, et c'est vrai que du coup, il bah, y a des moments où tu te dis peut être qu'un jour, ça pourra déboucher sur des trucs vraiment beaucoup plus négatifs que du simple harcèlement, tu vois. Mmh. C'est en fait, je pense que les gens, ils le voient comme du divertissement et que vu que c'est Internet, ils n'imaginent pas forcément qu'il y a des gens derrière. Voilà, c'est un truc qu'on rappelle souvent. Euh, mais d'un côté, en fait, j'ai du mal à leur en vouloir, parce que pour être sincère avec toi, j'ai été ce mec, tu vois. Mmh. J'ai été ce mec sur les réseaux, j'ai été ce mec aigri, j'ai été ce mec qui vannait, j'ai été ce mec qui faisait des photoshop, des montages et tout. Je sais ce que ça fait voilà, d'avoir euh, 16, 17 ans et d'être anonyme. Tu sais, souvent, c'est des pépés foot ou des pépés manga ah ouais. et de, de, de pouvoir euh, terminer les gens, faire des, des dizaines, des centaines de retweets et tout. Donc, euh, je comprends. Franchement, je comprends. Dans un sens, t'en as été, donc toi aussi, tu capes la, la machine. Voilà, voilà. Je vois. Fin 2019, après un premier essai en, en, en stream, tu te remets du coup quelques mois plus tard, et assez sérieusement, plus derrière. Là, tu fais du GTA, du League of Legends, du Fortnite. Et là, ça commence à prendre petit à petit, avec en parallèle, bah, du coup, la montée de JL. Comment c'était comment un petit peu cette période, du coup, deux ans plus tard, de fin 2019, où après euh, Paris, là, comme tu nous disais, c'était irrégulier et tout, ouais, ben, ouais. tu montais des vidéos. Le moment où tu te dis, tiens, on remet le pied à étrier, tu vois. C'était, euh, bah du coup, j'ai profité des, des vacances, tu vois, vu que c'était juste avant les vacances, j'étais ouais. avec ma famille et tout. Et puis ma mère, elle est rentrée de Dubaï, en fait, quand c'est les vacances d'été, elle rentre de Dubaï, elle vient me voir dans la maison qu'on a à Paris. Et euh, elle m'a dit, qu'est-ce que tu vas faire de ta vie Il faut que tu reprennes les études, tu peux pas rester, euh, rester indéfiniment comme ça. Et euh, je lui ai dit, maman, euh, je ne peux pas reprendre les études, si je les reprends, je vais arrêter, je vais être malheureux, je vais pas réussir et tout. Il faut que tu me laisses une dernière chance. Laisse-moi faire mes preuves sur Internet, je vais te prouver que je suis capable, tu vois. Et euh, entre-temps, bah, la fille que je t'ai parlé, avec mmh. qui j'étais en couple, bah, ouais. je n'étais plus avec elle. D'accord. Du coup, euh, ça m'a libéré beaucoup de temps. On, on retourne bosser. Voilà, je me sentais prêt à, à retourner Twitch, on va dire. Du coup, j'ai commencé à streamer longtemps, j'ai commencé GTRP aussi. D'accord. Il euh, faut savoir que GTRP, c'est un jeu qui te permet de te reposer en live, parce que vu que tu as des interactions avec d'autres personnes, c'est des personnes qui parlent, et du coup, c'est du temps que tu n'as pas à animer, vu que c'est des personnes qui animent pour toi. Alors qu'à l'époque, vu que j'étais seul en live, et bah, ça demandait une grosse charge. Euh... On s'en rend peut être pas compte comme ça, mais c'est quand même une grosse charge émotionnelle de, de, de stream, de devoir tout le temps trouver des trucs, relancer la discussion, changer de sujet, changer de scène, ouais, change de éviter qu'il qu y ait de blanc, de voilà. moments chiant, que ce soit une animation constante comme voilà. ça. Le mec qui arrive sur son stream, et il dit ah bah tiens, c'est intéressant. Ouais, pas voilà. Je reste tu vois. et euh, du coup, voilà, je me sentais prêt. J'ai recommencé les lives et ça a pris. Thomas, il a grossi entre temps. J'ai grossi entre temps, j'étais agrossi entre temps et je me suis remis sérieusement et je n'ai pas lâché depuis. Et en plus, c'était une époque où euh, pareil, il y a eu la montée de la JL après la première house, tu vois. Genre là, vous avez l'impression que vous aviez pris le truc vraiment au sérieux, tu vois. Ouais. Genre euh, par exemple, Thomas et Kid Prism et tout. C'est à ce moment-là aussi que vous avez un peu step up. Ça, ça s'est passé comment Comment est-ce que tu as connu Thomas Et comment est-ce que ça s'est créé comme projet C'était quoi le but au début de la, de la JL La toute première JL house Pas forcément de la JL house, mais du groupe Le groupe globale, ouais. en gros euh, En gros, Thomas, il était en live du coup sur sa chaîne Twitch. Il avait peut-être quelque chose comme 150, 200 spectateurs. Ouais. Et euh, on avait des personnes qui revenaient tous les jours. En fait, on les voyait, on reconnaissait les pseudos, des subs sur le Discord, on jouait avec, etc. Et on s'est dit, on n'a pas de nom pour, euh, pour fidéliser ces personnes. Et au départ, on a pensé à... Attends, je pense qu'il y en a qui ne qu le savent pas de ça. Mais au départ, on a pensé à DL pour Dadless, parce qu'on avait tous les trois une très mauvaise relation avec notre père. Et on s'est dit que Dadless, c'était pas assez large, et on pouvait pas toucher assez de monde. Et vu que moi, j'étais le graphiste, tu vois, je leur ai dit, les reufs, euh, le... en fait, le D et le L... Ils sont pas symétriques, je vais avoir du mal à faire un logo, faut trouver autre chose. Et du coup, on a trouvé JL, et là, vu que j'étais le graphiste, j'ai dit, les gars, JL, à l'envers, ça colle, c'est nickel, on part sur ça. Le dadless, je suis mort <rire> sa mère. Sandaron Ouais, ça aurait pu être DL, DL Amaru, DL Tommy, DL Faye. mec, ça s'appelait Sandaron, gros. Ouais, ouais. Le... Ça aurait pas rendu pareil dans les chats. <rire> et, et du coup, voilà, on est, parti, on est parti sur ça, ça a fait l'unanimité. D'ailleurs, on a fait un vote, c'est la communauté qui a choisi. Ah On a fait un, un sondage entre DL et JL et ils ont préféré JL. Je vois. Et donc, à l'époque, quand vous créez ce groupe qui vous symbolise un petit peu et tout, machin, et que vous commencez à stream sérieusement en 2019 et tout, c'était quoi le C'est On s'entraide tous ensemble, on va sur les streams ensemble, on se donne des conseils, ou alors juste, on est une bande de potes et on voit ce que ça donne. C'était quoi le but du tag, un peu le but de départ okay. Moi, de base, il euh, faut savoir que j'étais anonyme sur Twitter, comme je t'en ai parlé, okay. parce que j'avais de gros complexes physiques. En fait, je m'acceptais pas, je me trouvais laid, je ne me trouvais pas beau, je me trouvais... Euh, voilà, quoi. tu connais, quand tu es enfermé dans une spirale, je voulais pas me montrer. Et euh, du coup, j'ai dit à Thomas, moi, ça me dérange pas de, de lancer le projet avec toi et fake, mais juste moi, en gros, je cache ma tête et j'anime tes streams sans mettre ma caméra. D'accord. Et euh, du coup, c'est ce que j'ai fait. Et puis, quand ça a commencé à prendre, en fait, j'en arrivais à un point où on se déplace à des events. On a été invité, par exemple, à l'ESCW, je crois, à ouais, Metz. Mettre... Le... Oui, l'ESCWC, ouais. La Lyon e la Paris Games Week. Je pouvais pas continuer à cacher mon visage. Du coup, euh, bah, je me suis dit, vas-y, fuck, je lance mon premier stream et je mets ma caméra et voilà, quoi. Et, <rire> et depuis, euh, depuis le stream euh, m'a aidé à m'accepter en vrai, tu sais que le stream c'est vraiment je pense le truc dans ma vie qui m'a le plus permis de, de m'accepter et de, de step up en tant que personne. Aujourd'hui je peux aller vers des gens, je peux parler, je peux... à l'époque c'était impossible. C'est marrant parce que c'est vrai qu'on dirait aussi un petit peu Bibi qui était très souvent tu vois, sur les streams de Kamel ouais. et qui au début ne bah, montrait pas sa tête, ensuite au final il l'a montré, maintenant tu vois tout va bien, il n'y a pas de souci. Mais c'est assez marrant, tu as ce côté aussi de beaucoup de personnes qui voulaient un peu préserver leur anonymat ou qui ne voulaient pas trop qu'on les voit pour x ou y raison, Toi c'est parce que tu t'assumais pas, mais aussi parce qu'il y en a d'autres, ça peut peut-être pour rester tranquille tu vois, ça ouais. c'est marrant, je pensais pas que, que tu montrais pas ta tête. Ah non, moi c'était vraiment physique et, euh, et c'est marrant du coup parce qu'il y a des gens qui disent ouais, « Elias, merci de stream, tu m'as aidé, tu m'as aidé à surmonter ça, etc. » Mais en vrai les gens ils se rendent peut-être pas compte, mais c'est aussi eux qui m'ont aidé à surmonter certaines peurs, certaines phobies que j'avais chez moi. Mm -hmm. euh, faut savoir que Thomas c'était mon pote sur internet depuis peut-être un an et demi, deux ans, mais j'ai mis, euh, mis un an à le voir parce que je refusais ses rendez-vous, je n'arrivais pas à le voir, j'avais peur de le voir en fait. J'avais peur qu'il soit déçu en me voyant. Vraiment Ouais, vraiment. Non, j'étais vraiment très, très, très, très, très complexe. Genre, tu te euh... dis, genre, il va voir ma tête, il va rigoler. Je ne m'acceptais pas, en fait. Je ne m'acceptais pas. Je ne voulais pas me prendre en photo, je ne voulais pas me voir, je ne voulais pas. Ah, les complexes d'enfant. Ouais. Je... je peux voir le délire. Dé... Donc, du coup, euh, cette période, de... fin 2019, début 2020, où euh, la JL, bah, c'était aussi beaucoup de Fortnite. Toi, tu faisais aussi un peu de League of Legends, parce que je crois que tu joues depuis longtemps, euh, du GTRP qui a transitionné du coup euh, sur un peu début 2020 jusqu'au confinement. C'était comment dans tes souvenirs, si tu t'en rappelles un petit peu Le début du confinement Ouais. Parce qu'en fait, sur le premier confinement, c'est à ce moment-là, et là on peut le voir euh, sur le Twitch Tracker et la régie va nous le remontrer gentiment, c'est à ce moment-là que tes stats commencent oui. déjà à, oui, oui, à oui, grimper oui, oui. et expose un peu totalement, notamment bah, avec euh, confinement, hype GTRP. Tu, tu ressens quoi un peu de cette époque euh, Je retiens que c'est vrai que le confinement de mémoire a triplé mes stats et euh, la base du coup qui a oui. triplé, s'est stabilisé. Je crois ouais. que je me suis stabilisé autour de 3000. Ouais, c'est ça. Tu étais à 2-3000 viewers. On le voit là, la petite courbe verte qui monte. Tu étais à 5-600 ouais. et là... Ouais, ça voilà. Fait... En gros, j'avais réussi à me stabiliser autour de 1000 viewers. Et puis, la, le confinement a été annoncé. Je me suis stabilisé autour de 3000 et, euh, et j'étais content. J'étais content. Euh, ah ouais, de l'analyse. là. J'étais content. Franchement, euh, je ne pas trop quoi te dire de plus. Euh, Comment est-ce que tu vis ce moment où la, le trafic il commence à augmenter J'ai bad, badé plus. un peu quand même hein, pendant le confinement parce que j'étais dans une maison familiale et comme je t'ai dit, ma famille était partie à Dubaï. Et il euh, y a un truc qui m'a pesé et que je pensais pas que ça me pèserait un jour, c'était le silence. J'étais seul chez moi dans une maison et le fait d'entendre aucun bruit, pas de douche, pas de toilette, pas de robinet et tout, je me disais, mais je suis en train de perdre la tête, tu vois. Du coup, ça m'arrivait parfois, bah, je te jure, ça m'arrivait hein. d'arriver, Je suis à l'étage d'en bas de ma maison, je monte, je tire la chasse, je redescends et j'imagine qu'il y a des gens qui vivent chez moi, genre. <rire> mais... mais venez le chercher là, faut que quelqu'un le Ah ouais, j'avais besoin, besoin de bruit chez moi, j'étais pas bien. <rire> mais à côté de ça, mes streams se passaient bien. Du coup, j'étais heureux. Mais quelqu'un de normal, il allume la télé à la rigueur s'il veut un petit peu de bruit. Ouais, mais j'avais pas la télé, je crois j'avais pas la télé. Ah le niveau de HES Je m'attendais pas à ça, je suis sonné. Ah. Mais c'était à ce moment-là aussi où j'étais RP, il y avait beaucoup d'intérêt, beaucoup de scènes, beaucoup de bails, non Bah j'étais euh, passé euh, gérant d'un serveur. D'accord. Et. Euh, c'était lequel fait, Californien. D'accord. Et le fait de gérer ce serveur, voilà, je m'étais un peu lié d'amitié avec les modérateurs, les admins, les joueurs, je m'occupais de ça et tout. Euh, ça occupait beaucoup de temps dans mes journées. D'accord. Et euh, j'aimais bien ce côté gestion-administration, euh, ça, ça m'occupait de fou. Et c'était en termes d'expérience et tout toi, est-ce que ça t'a servi pour ton stream ce, ce petit serveur Est-ce que tu en retiens des bons souvenirs, de bonnes scènes peut-être Tu vois, des, ça un bon personnage que t'as kiffé faire, un truc comme ça Ouais, bah ça m'a pas vraiment servi. Dans... J'ai pas step up. Personnellement, grâce à ça, ouais. en, en, en termes de gestion, d'administration et tout ça, j'ai pas step up, mais oui, ça m'a servi pour mes lives parce que vu que j'avais les, les permes tu vois ce que c'est les permes sur un serveur euh, c'est Bah oui, bah les permissions, mais ouais, voilà. ça permet de faire quoi Parce que j'ai fait un petit peu de GTRP, moi, et pas de ouf. Ça permet de, de, voilà, de changer de personnage, ça permet de se donner un véhicule, de voler, okay. de se donner de l'argent, etc. Et quant à ces pouvoirs, entre guillemets, dans le jeu, tu peux créer des scènes pour d'autres joueurs par exemple, ah. je peux changer de skin, je me fais passer pour un scientifique et je dis, j'ai une nouvelle drogue, celui qui m'attrape, il l'aura. Et du coup, ça fait jouer le serveur et tout. Et que forcément, les gens, ils voient que l'action part de ta POV, ils viennent sur ton live pour la regarder. D'accord, je vois. Donc créer de l'intérêt de cette manière avec les permes, ça a aussi été quelque chose de bon pour toi. Voilà. Ah, ouais. Ça, c'est pas mal, ça. Ça c'est intéressant. Et d'ailleurs, vu qu'on parle de GTRP, tu penses quoi de l'état actuel de, de celui-ci Est-ce que le jeu est toujours bon pour toi Est-ce que les serveurs sont toujours intéressants À ton avis, est-ce que la communauté est-elle toujours dans un bon état Parce qu'on sait que la commu GTRP sur Twitch, elle est souvent un peu, un peu à part quand même. Ouais, c'est vrai que la communauté GTRP se mélange pas trop, mais euh, je pense que GTRP se porte bien. En plus, euh, nous, les JL, on a un serveur, enfin euh, avec les JL, on a d'autres personnes qui le gèrent aussi, tu vois, hum. il y a Loli et Thomas, qui s'appelle Flashback. Ouais. Et je crois, si je ne dis pas de bêtises, qu'à l'heure actuelle, c'est le seul serveur que j'ai vu qui joue avec l'ancienne map de GTA. Je sais pas si c'est GTA 3 ou si c'est Vice City, peu importe. Mais euh, là, c'est sorti récemment et ça apporte vraiment un renouveau. Parce que les joueurs, ils en avaient marre de jouer sur le, les mêmes scènes, voir les mêmes rues, les mêmes endroits, les mêmes immeubles et tout. Et là, il y a vraiment ce, ce, côté, ce côté nouveau, ce côté fraîcheur euh, qui, qui ramène ça. Donc, euh, je pense que GTA a encore de beaux jours devant lui. Ouais, GTA 4, c'est ce qu'ils disent, Liberty ah, City. Ouais, c'est ça. Et toi, tu, tu comptes en faire un petit peu ou... J'y songe très sérieusement. Oh, le retour J'y songe très sérieusement, ouais. Le, le retour de monsieur sur GTRP, ça, ça peut être l'occasion de lancer un petit... Un nouvel arc Ouais, peut-être, ouais. Tu connais, genre quand t'es streamer, souvent, il faut un arc pour animer ton stream. C est c est genre des trucs vrai, que tu vrai. fais par moment, un peu comme dans les animes, tu vois. Après, j'ai l'impression que je suis plus dans un arc YouTube en ce moment. Ouais. J'ai vraiment envie de me lancer sur YouTube. Euh, tout à l'heure, tu m'as parlé de voyage, ouais. j'en ai parlé à ma communauté aussi, je leur ai pas encore dit où je partais, ouais. mais euh, là prochainement, j'ai prévu de partir quelque part, oh. sortir une énorme vidéo. Euh, du coup, j'ai envie de me lancer sur YouTube aussi. C'est que... pas que j'ai fait le tour de Twitch, mais euh, être dans ma chambre tout le temps, ça commence à me peser, j'ai envie de voyager, voir d'autres choses, j'ai envie de partager d'autres choses à ma commu. Je comprends. Ouais, moi, moi c'est ce que je fais aussi via mes voyages, donc je comprends totalement ouais. ce besoin aussi à des moments de bouger, de, de ouais. voir autre chose. Tu veux faire du live peut-être ou... oui. Live IRL, c'est très cool aussi. Oui, je veux, ah, ça, je veux, nerveux, je veux. Ça. Je veux. Mais genre t'es plutôt long voyage, genre tiens, on va loin et on voit ou t'es aussi sur des trucs un peu plus courts et tout Je t'avais dit que moi, j'en ouais. faisais de temps en temps. Moi, et je suis plutôt je long pas. voyage, mais à l'heure actuelle, il y a le Covid, ouais. ça fait très longtemps que je suis pas parti. La dernière fois que je suis parti, c'était en Tanzanie avec les JL. Euh, c'était très bien, on est parti deux semaines. Du coup, je suis plus ce genre de FC, tu vois. Que, par exemple, partir trois jours à Milan, ça m'intéresse pas. Ouais. Moi, j'ai vraiment envie... De... En fait, la sensation que je recherche, c'est le dépaysement. C'est de voir un paysage que j'ai jamais vu, sentir des odeurs que j'ai jamais senties, manger des trucs nouveaux. C'est vraiment ça que j'ai envie, tu vois. Tu vas aller deux semaines à Cali, toi. Cali, je connais pas, mais... C'est ouais. en Colombie. Ok. Ouais, <rire> par exemple. Je connaissais Bali, mais... <rire> Kali, je crois, cartel de Kali, il y a Narcos okay. si tu regardes, ils ont, ils ont également leur, leur petit bail. Non, mais franchement, why not hein, Ça peut être cool, parce que j'allais dire, lancer sur YouTube, frérot, moi j'ai fait un, un, un tour sur ta chaîne YouTube, ça va, elle se porte bien quand même. Mmh. il fait 500 000 vues par vidéo, bah ouais, là, elle ça est va, déjà hein. bien lancée quand même, tu vois. <rire> Ça va, mais j'ai sorti que des best-of pour l'instant, j'ai envie de sortir autre chose. J'ai envie de, voilà, de me professionnaliser, d'acheter une caméra, là je vais m'acheter une caméra, j'ai envie d'avoir un cadreur, j'ai envie de sortir des, des trucs dont je suis fier, tu vois. Et c'est en rapport avec euh, peut-être le fait qu'en ce moment tu stream un petit peu moins Parce que c'est ce que tu me disais, genre en ce moment sur ton volume d'heures, t'es peut-être un poil moins présent, ouais. mais est-ce que du coup c'est corrélé Parce que là, là, ces derniers temps, j'ai l'impression, au niveau actu, genre euh, bam, novembre, j'ai vu, t'as fait euh, de 5000 viewers à 14000, puis là j'ai vu, t'es euh, ouais, au-dessus de 10 000 viewers euh, constants, donc euh, mmh. ce qui est quand même une augmentation statistique énorme. Genre là, ton chat, ça doit être le, le delbor de ouf, Et, euh, mais à côté de ça, c'est vrai que, toi, à titre personnel, tu stream un peu moins que quand t'avais limite 4 fois moins. Ouais, Est-ce est que vrai. du coup, c'est quoi un peu euh, tout ça, ça Ça a un rapport. rapport. C'est vrai que j'ai envie d'élargir bah, voilà, euh, le, le champ des possibles, des choses que je crée. Comme, te, comme, comme je t'ai dit, partir sur YouTube. Ouais. Euh, je ne sais pas si tu m'as vu, mais je suis aussi présent sur euh, plus de chaînes qu'avant. Par exemple, là, je suis chez toi. Ouais. Il y a une semaine, j'étais chez Michou. Il y a encore deux semaines, j'étais avec euh, Théodore. Ouais. J'ai vraiment envie aussi de m'ouvrir, de, de, de me mélanger. Et, euh, et, et, et, et, et, et le fait d'avoir des spectateurs, je ne saurais pas t'expliquer pourquoi, mais ça met plus de pression. Mmh. Euh, les gens, ils sont plus intransigeants, ils sont plus méchants, ça va plus vite. Du coup, euh, c'est vrai que j'ai réduit mon volume de live, euh, on va dire pour sacrifier un peu ma, ma santé mentale, je pense. Je vois. Et à l'heure actuelle, du coup, tu, tu, tu, tu préfères moins live maintenant que quand tu avais moins de monde mmh. C'est une supposition. C'est différent. Non, en fait, c'est plus cool parce que j'ai plus de monde. Et le fait de voir plus de monde réagir, plus de monde rigoler, etc., bah c'est plus cool. Mais c'est sûr que ça met plus de pression. Il euh, y a une époque où je pouvais lancer mon stream et je m'en foutais de ce que j'allais foutre. Euh, aujourd'hui, tu vois, j'essaie toujours de penser à quelque chose. Qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui De quoi je vais parler euh, Imagine, euh, ça, ça ne marche pas, etc. Par exemple, aujourd'hui, quand j'ai une coupure de courant ou une coupure réseau, un bug de caméra, mmh. mon, mon mental, il est, il, il est ravagé directement, tu vois. Ouais, T'as un gros niveau de stress direct. <rire> ouais, je devais faire une... Bah, par exemple, en parlant de GTA, j'avais euh, un stream avec Gazo. Ouais. Je devais jouer avec Gazo, il avait son personnage et moi aussi. Et la première fois qu'on a placé, du coup, ce live ensemble, le serveur a subi des attaques. On n'a pas pu faire ce live et le fait de l'avoir annoncé, d'avoir posté une photo, qui est, que tout le monde attendait ça et de ne pas, pas avoir pu le faire, et bah, ça a mis tellement de pression sur mes épaules et j'ai eu la sensation de, de, de décevoir tellement de personnes ça m'a vraiment mis mal. Genre le monde s'écroule sous tes pieds, genre. Ouais, je me suis dit en fait, je suis, je suis un cancre, je suis un clown. Je, je, je hype des gens, je mets des photos, je fais des teasers, je fais des stories. Et ils sont tous devant le stream, ils attendent et y a rien, tu vois. Alors que si t'as 100 spectateurs, et bah, tu déçois 100 personnes. C'est pas, pas la même chose. C'est pas pareil, ouais. ouais. C'est ce que je vois, quelqu'un dans le chat, il dit bah à moins de monde, c'est beaucoup mieux, ça. Je... Bah, c'est sûr que tout le monde voit ton message quand t'es... Moi, par exemple, je sais que j'aime bien me balader sur Twitch. Mmh. En règle générale, la nuit, vers 4-5 du matin. Je vais sur des, des streams à 50, 60 spectateurs et quand j'écris, le mec me répond. Alors que voilà, quand c'est des streams à 500, euh, ah, pardon, mis, euh, 5000, 6000 personnes. C'est un peu plus compliqué. Là. Ouais, voilà, c'est pas pareil. Je... Je vois le délire, c'est pas mal ça. Je me permets, parce que du coup, tu as, as parlé du fait que tu voulais un peu plus te mélanger, aller voir, tu vois, des trucs, etc. Bah, je l'ai vu moi-même au moment où j'ai dit que tu es, que allais venir ici, tu étais quelqu'un d'assez clivant, beaucoup te reprochent des choses passées, etc. Qu'est-ce que tu penses de cette chose qui te suit, de cette réputation, et comment est-ce que tu évolues en ayant ça sur le dos au moment d'aller peut-être aller ailleurs Est-ce que ça te dessert Qu'est-ce que tu penses un petit peu de tout ça euh, J'en pense que dans tous les métiers, il y a des côtés positifs et des côtés négatifs. Mmh. Je pense que dans le trim, il y a beaucoup de, de côtés positifs. Euh, je mets littéralement 15 secondes d'aller sur mon lieu de travail, je me lève de mon lit, je vais sur mon bureau. Euh, J'ai cette liberté de pouvoir travailler quand je veux, pouvoir travailler d'où je veux, euh, avec qui je veux, je n'ai pas de patron, je n'ai pas de deadline et tout. Et forcément, bah, ça implique des côtés négatifs il euh, y a des, des, des, des crasses que j'ai pu dire qui me suivent, il euh, y, y a des rumeurs qui me suivent, il y a des, probablement des gens qui stalkent mes stories insta et qui disent « vas-y, bah lui un jour, dès qu'on le voit, on va lui casser la gueule ». tu vois, Par exemple, le Coba récemment, il a fait une story, mmh. il est parti à la gare je crois Saint-Charles de Marseille, il s'est fait péter genre. Et j'ai eu cette discussion avec Théodore l'autre jour, parce qu'il a vu que moi, je faisais des stories quand je me déplaçais, ouais. il m'a dit « mais frérot, arrête, arrête de faire ça, un jour, un jour tu vas te faire choper ». tu vois mais bon, euh, voilà, pour, pour parler le bon français, aujourd'hui je suis un streamer euh, voilà, bah, beaucoup plus influent qu'à l'époque. Ouais. J'ai un gros salaire, je peux aider ma famille, euh, je, paye le, comment ça je paye pour euh, l'appartement étudiant de ma sœur, j'aide mes darons dans leurs dans leur factures et tout. Donc euh, si jamais il euh, y a des côtés négatifs, et bah, je suis prêt à les endosser. D'accord. Ça fait partie de mon job et c'est ma responsabilité voilà, en, tant que, en tant que grand frère, en tant qu'aîné. Euh, de, de, de voilà, de... Donc, donc, toi, ça te dérange pas dans la mesure où ça te permet, genre, bah, comme tu as dit, d'aider les tiens, etc., de vivre de cette manière Bien sûr que ça me dérange. Bien sûr que ça me dérange. Euh... Après, quand, quand c'est des... des trucs que j'ai dit, il y a des tweets que j'ai je... que écrits que je regrette, mm -hmm. et bah, je me dis que je, je récolte ce que j'ai semé. Quand c'est des tweets que j'ai pas écrits, ça me dérange, tu vois. Mais comme je t'ai dit, ça fait partie du, du travail, tu vois. Et tu penses que des fois c'est justifié ou des fois ça va aussi trop loin, à ton sens non, je pense que ça va trop loin. Mais je suis impuissant. Y a rien à faire. Y'a rien à faire. Y a rien à faire. Et j'ai vraiment pas envie de, de, de, de prendre un avocat et de me casser la tête, emmener ça en cours de justice et tout. Je me dis que voilà, je fais mon bout de chemin. Si ça doit s'arrêter, ça s'arrête. Euh, J'aurais bien profité. J'aurais bien rempli mon frigo et celui de ma famille. Et puis, si ça continue, tant mieux, tu vois, c'est que du bonheur. Et tu penses que ça peut te desservir au moment peut-être d'aller faire des collabs ou des trucs comme ça Peut-être que des mecs, limite, ils se disent tiens, bah, on va pas inviter Amaru parce qu'il a cette image ou parce que je vais déplaire à des gens ou parce que. Ou alors tu penses que tu t'en fous à l'heure actuelle Genre, il y en a un qui sont prêts à aller au-dessus de ça Bah. À l'heure actuelle, je ressens pas de boycott vis-à-vis -vis de ma part. Je... je ressens pas. Je sais que tu m'as invité. Je sais que, voilà, m'a invité deux fois aux Z-Event. J'ai été invité par plein de monde et tout. Je pense que. Après, je pense que les gens arrivent à faire la part des choses entre les tweets et mmh. et, et la personne qu'on est, tu vois. Pour les personnes qui m'ont croisé, bah, ils savent que je suis voilà, je suis, je suis, un, je suis un gars, je suis un gars réservé, je suis un gars un peu timide, je suis un gars gentil, tu vois. Et quand on apprend à me connaître, on se rend compte que bah, je suis je suis, je suis normal, je suis comme tout le monde, genre. Je comprends, je comprends. Bah voilà. Je, je voulais qu'on aborde un petit peu ce point, etc. Donc, c'était assez intéressant d'entendre bah, ton point de vue, tu ouais, vois ouais. ce que tu avais à dire dessus. Donc, euh, donc, c'est top. Depuis quelques mois, tu as commencé sur TikTok. Alors, je suis allé le voir et celui ci a littéralement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 ça arrive mais avant un autre point euh, en décembre 2021 la jl passe un moment un petit peu difficile du coup avec le ban de Thomas. comment ça a été un peu vécu à la maison comment est ce que vous avez essayé de gérer pour garder le moral et passer un petit peu cette période difficile alors maintenant ça va mieux parce qu'il est de retour mais à ce moment là il y a un mois quand ça arrive comment ça s'est passé euh, bah moi déjà il faut savoir que je suis arrivé euh, trois ans après la guerre parce que j'ai dormi j'ai beaucoup dormi en fait j'étais en nuit blanche je ouais. me suis endormi. je me suis réveillé peut-être 15 heures après et euh, là tout c'est j'ai tout euh, on m'a tout raconté euh, puis, ensuite, il y a le bad de Thomas qui est arrivé. Moi, je savais que j'étais intimement persuadé que ça ne durerait pas longtemps. Donc, ce que je me suis dit, c'est Thomas, il va partir en vacances, il va profiter et quand il va revenir, il va continuer à restream euh... Franchement, euh, ça n'a pas vraiment bouleversé les choses à la maison. En vrai ah vrai ouais, ça n'a pas été genre vécu comme un psychodrame ou un truc euh... ah Non, pas du tout. Pas du tout, pas du tout. Euh... Moi, je me souviens que même, je suis parti voir Thomas parce qu'il faut savoir que Thomas, c'est lui qui prend en charge le loyer le... de la GLaos, tu vois du coup, j'ai dit, Thomas, euh, si, jamais, euh, si jamais tu veux, je, je m'en occupe. Il m'a dit, non, non, non euh, moi, l'argent, c'est pas un problème. C'est trop un bon, sérieux. Il m'a dit, l'argent, c'est pas un problème. Moi, juste, tu m'aides à trouver des idées pour des TikTok. Du coup, bah, voilà, le, de temps en temps, le soir, on se posait, on trouvait des idées. Le plug. Euh, voilà, l'idée de l'omelette, pour ceux qui l'ont vu, c'était la mienne. Euh, l'idée, comment ça s'appelle aussi, de, je sais pas si tu l'as vu, la vidéo où il est déban, où ça, le. Oui, euh, oui, oui. Voilà, voilà, on a essayé de, de, voilà, de tous mettre notre grain de sel pour... Euh, pour son compte et voilà. Et puis quand il a été débanné, il a repris les streams et ça s'est bien passé. Du manière au jeu, je pense, ça a aussi un peu aidé indirectement les autres JL, euh, genre peut-être des bichous, même toi ou des trucs à ça, à avoir entre guillemets des gens qui vous suivaient, mais qui vous connaissaient de toute manière, mais qui vous suivaient aussi sur les streams de Thomas, à venir directement sur le vôtre, vu que tous les soirs, du coup, bah, ouais. euh, ces frérots-là n'avaient plus euh, leur programme entre guillemets. Ouais. Oui, je pense que forcément, il y a des JL qui, suivent, euh, qui suivaient Thomas et qui se sont dit bon bah vu que Thomas n'est pas là, on va regarder les autres mais ça de mon côté ça n'a pas été assez flagrant pour que je m'en rende compte mais je crois que du côté de Bichou ça a bien hein, ça a bien augmenté et bah, très bien il y a, il y a Thomas d'ailleurs dans le chat il vient d'écrire il a écrit quoi il a écrit ou <rire> <rire> je crois qu'il voulait te passer un message le frérot non c'est assez marrant parce que je me disais est-ce que du coup tu vois quand c'est passé euh, limite je me suis il y a moi c'était un psychodrame tu vois avec son oh putain c'est la merde et tout non non non franchement Thomas il en a profité pour euh, pour se mettre dans une passe de lol il est passé diamant ça faisait longtemps qu'il essayait il était trop fier de lui <rire> Et, euh, et voilà, il, non, il, il faisait ses trucs, il a acheté une Switch, il jouait à Mario Kart, Mario Party, il a ramené sa famille à la maison, il est parti à Monaco. Non, je pense qu'il a pris soin de lui. Euh... Ah tant mieux. Si il, ça... a, il a repris des forces. Ouais, même, d -d Dédicace à Thomas, je lui avais envoyé un message quand ça s'était passé et tout. Ouais. Euh, et, et si ça lui permet même, à terme, de faire une erreur, mais de te rendre compte de ce que tu as fait pas bien et d'évoluer en une meilleure version de toi-même, mm. je me dis aussi que c'était... Des fois pour le mieux, tu vois. Et puis la team e sport aussi, il a pu, euh, il a pu vraiment se mettre dedans. Ouais. Euh, là, il y a sa, sa vidéo qui est sortie sur YouTube, où on voit un peu les backstage, euh, des, des trailers et tout. On voit qu'il a vraiment, tu sais, ce côté un peu réalisateur, metteur en scène. Faites ça là, la caméra ici, l'éclairage là et tout. Et je pense que si jamais il liveait, ça n'aurait pas été aussi bien fait. D'accord. Le fait d'avoir de, de, pu vraiment se dédier à ça. En parlant d'ailleurs de la, la, la, la, la team eSport sport dans quelques heures, il y a la Job Life qui vous sont deuxième match. Ouais. Ça, ça a été quoi un peu euh, la motivation derrière le projet Comment ça, ça s'est passé Comment est-ce que ça a été monté C'était quoi un petit peu euh, le but Je vous êtes dit « Tiens, ce serait cool d'avoir une structure ». Est-ce que toi, tu as participé à sa création ou alors juste tu as vu le truc se okay. faire, tu l'as validé C'est quoi un peu le bail de, de base, c'est l'idée de Thomas. Faut savoir qu'on a tous été des joueurs de euh, comment s'appelle de, de l'ol à la maison, mais je pense que de ce côté-là, c'est vraiment Thomas qui était le plus ambitieux. Je crois qu'il en avait fait un sub goal, et moi au départ, je ne l'ai pas pris au sérieux. En fait, euh, je me suis dit bah il est... en fait, il avait déjà fait des dizaines de sub goals qui n'avaient pas été euh, <rire> qui faits, tu vois. Le menteur. Et je me suis dit bah ça, ça, ça vient de plus, et bah pas du tout. Euh, quand ça s'est lancé sérieusement. On a tous essayé de mettre notre grand sale, ben moi comme du coup je t'ai dit, j'ai fait des études de design et communication, j'ai aidé comme j'ai pu, euh, c'est moi qui ai fait le logo, j'ai participé euh, un peu indirectement hein, au design, voilà, au choix des couleurs, des maillots, euh, de la carte fondateur qu'on a pu voir. Euh... Donc ça tu étais impliqué dedans, quoi. Ouais, moi, moi, plus de, du côté création et, et idée tu vois et euh, voilà après euh, l'Oli on va dire que c'était plus administration Bichou, c'était un peu la mascotte euh, Fake, voilà il a fait le CM au début il a fait quelques tweets et tout euh, bon on a tous toujours qu'il faut porter les maillots qu'il faut avoir qu faut avoir du flow qu'il faut être la belle gueule et tout il oh, est bon et un petit peu, ouais. on a tous on a tous mis notre main à la pâte ouais dans le projet et du coup, c'est quoi un peu l'idée euh, derrière ce projet C'est le fait d'avoir, tu vois, votre petite structure e-sport qui représente la JL et donc du coup, qui donne un sens aussi à la communauté, tu vois, au-delà de simplement suivre les streamers, mais aussi suivre un peu à côté e-sport. Mmh. C'était quoi un peu le bail Parce qu'on a vu du coup, en ce moment, plein de, de créateurs qui ont lancé leur, leur ouais. structure. On pense à CACORP, mais il y en a également plein d'autres. Il y a BMS, il y a des structures e-sport de flouard de foot, il euh, y a e c'est C'est la tendance un peu aussi Hum, vu que c'est pas moi qui ai qui été euh, le lanceur de ce projet, mmh. je pourrais pas vraiment te dire dans quel but ça a été fait, Il faudrait plus demander à Thomas. Mais je sais que Thomas voilà, a toujours été très ambitieux, très, euh, très visionnaire. Il est, il, est, il est capable de se projeter loin et de se dire ça je veux, ça je veux, un peu comme moi, tu vois. Mmh. Et euh, donc je pense que pour lui, c'était un peu un défi. Je pense qu'il a voulu le faire depuis longtemps, mais qu'il n'avait pas les moyens. Ouais. Il n'avait pas le, non plus la notoriété et qu'aujourd'hui, il est arrivé à un stade où voilà, il, a le, il a la stabilité, il a l'argent, il, la, il a la communication, il a tout ce qu'il faut. Il s'est dit, mais si, si je peux le faire maintenant, bah go. Ouais, on en voit quoi. Ouais, on envoie. Et bah énervé et à l'heure actuelle là tu attends quoi un peu pour ce split toi aussi qui joue à league of Legends, euh, bah ouais c'est quoi un peu le bail bah je suis content déjà je suis content de jouer à lol parce que euh, par exemple bichou ne joue pas donc le pauvre quand il regarde les matchs il est un peu perdu et tout moi c'est un jeu que je comprends totalement bah oui. je comprends les champions je comprends les attaques et tout donc euh, je, suis, je suis vraiment heureux même quand je regarde un match tu sais je suis, je suis, je suis, je suis trop content tu vois c'est comme si je regardais mes bébés jouer et puis en plus le premier match qu'on a fait on l'a gagné mmh. j'espère qu'ils gagneront, qu gagneront ce soir aussi et euh, voilà c'est que du bonheur en vrai tu veux quoi pour ce split Victoire direct Bah oui Bah oui, je veux une victoire Genre, ce serait assez marrant, comme si vous preniez quand même le split, vous, un petit up and down et tout, on va ouais. en le. Après, moi, je suis pas... Euh, je suis quelqu'un de pessimiste en règle générale, mais je sais ce que c'est de lancer un projet. Je sais qu'au début, c'est pas facile. Donc, euh, même si jamais on était confronté à une défaite, les joueurs, ils sont en train d'apprendre à se connaître, mmh. euh, ça, fait, ça fait pas longtemps qu'ils se connaissent, les synergies, elles sont pas encore euh, totalement au point et tout, donc faut juste leur donner du temps et je pense que si on leur donne du temps et on croit en eux, ils pourront aller loin. J'ai eu Samuel sur Loop et quand il parlait de Job Life, il nous avait raconté qu'ils avaient fait un petit côté 2-3 euh, jours de team building où ils jouaient même pas, mais genre ils avaient fait des activités ensemble, euh, oui. du kart, des bails et tout. On a, on a fait ça, on a fait du foot et tout, ils nous ont bu d'ailleurs au foot. <rire> ah, ils nous ont bu. Hein. Et que du coup, c'était aussi fait un peu pour resserrer les liens mmh. et que d'une manière ou d'une autre, ça pourrait aussi aider un peu plus tard euh, in-game, tu vois. C'est sûr, au bout d'un moment, quand tu connais quelqu'un, <coughs> dans la vraie vie, euh, tu peux anticiper ses choix, tu, tu connais son caractère et tout, euh, c'est sûr que ça aide. Et as envie de te battre aussi un peu pour lui, c'est un bah, peu exa ton paniqueur. Exactement, exactement. Énervé, ça fait plaisir.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 Alors, moi, je me <rire> tabasse la viande, ma gueule. <rire> et tu sais, l'autre <rire> en face euh, qui sort un truc vrai, genre c'est haram, et toi, t'es. Euh, ouais. Bah oui, il y, y a beaucoup cet argument qui est revenu. Euh... Ah, c'est vrai tu vois, pour oui, le oui, coup. Ouais. Mais <rire> bon, ça me fume ce côté en mode, de, tiens, on ramène deux mecs, deux ouais. points de vue, et on envoie. Voilà, donc c'est j'essaye de, de faire le plus intéressant possible, pas juste me poser devant une vidéo et la regarder, quoi. Je vois. Eh ben écoute, plutôt pas mal. C'était intéressant d'avoir du coup ton point de vue et pouvoir euh, discuter euh, de ça. Et sur ces quelques mots, on arrive à la fin. On arrive okay. gentiment à la fin. Une belle heure euh, 10, euh, je trouve. On a, on a discuté tout, on a abordé tous les points. Je trouve qu'on n'a rien éludé pour le coup. Voilà. Euh, quand je t'ai annoncé, en ils avaient peur en mode ouais, nana, machin, il va pas parler de titre. ça. Moi, je me suis dit, écoute, on fait une émission, on l'a fait pour de vrai. Mm. Du coup, là, je te demande ton parcours, je te demande des avis, je te demande ton avis, je te demande des trucs sur des trucs d'actualité et tout machin. Et je trouve qu'au global, on l'a bien fait. Et j'espère que dans le chat, euh, ça vous a plu. Et même sur YouTube, j'espère